Bonjour, je me présente, Laurent Perrault, 42 ans, marié, trois enfants. Je suis cadre commercial et joueur de tennis. Et j'ai attaqué la formation en février avec Pierre. Ben, en fait, ce qui m'a euh, attiré, c'était euh, la performance. Euh, ben, dans le commerce et dans le sport, j'ai toujours fait euh, un lien, hein, puisque ben, on a des objectifs, que ce soit sportif ou ou financier, euh, voilà, j'avais envie de voir euh, une autre façon d'aborder les choses euh, voilà, et puis euh, pouvoir gérer ben, mon boulot. Ma passion qui est le tennis et je suis en plus président du tennis club de Carpentras. Donc euh, voilà, un objectif aussi pour les enfants puisque j'aime échanger et on a l'envie de créer un pôle compétition. Donc tout ce que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de le, de le redistribuer euh, à ses, à ses futurs tennisman et puis euh, pouvoir euh, allier ces deux activités et la vie de famille. En fait, c'était plutôt un, un frein ou un manque de confiance en me disant « mais voilà, je suis arrivé là, mais c'est peut-être par chance, par hasard, euh, pourquoi moi ?» euh, Donc voilà, j'avais envie que quelqu'un me dise ou puisse me faire prendre conscience de me dire que bah, si je suis là aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est par rapport à mon travail et que euh, ce que j'ai retenu déjà, c'est que euh, avec l'Académie, on n'a plus de limites. Donc, c'est vrai que j'avais tendance à, à mettre les, les barrières, on va dire, un peu basses et qu'aujourd'hui, bah, j'ai plus de plafond de vert. Alors, immédiat, c'est déjà euh, plus de culpabilité, plus de poids en me disant « mais euh, si je fais ça, est-ce que ça va être bien vu Est-ce que je vais bien le faire ?» Non, aujourd'hui, j'ai pris la décision de foncer. Euh, de manière mesurée bien évidemment et euh, je sais euh, mesurer les actions après que ce soit euh, soit une réussite soit un échec mais bon euh, que ce soit dans le sport ou dans beaucoup d'autres domaines on apprend parfois plus avec ses échecs mais là, pierre euh, bah, nous apprend à éviter ces échecs ou en tout cas à rebondir euh, de manière euh, plus rapide voilà on, on a le schéma pour euh, se fixer un objectif et, et y arriver voilà. Dans le côté relationnel, familial, euh, social, puisque c'est vrai que ben, on apprend à découvrir ses valeurs. Et puis, euh, on apprend à ne plus juger, puisque chacun a ses propres valeurs. Donc après, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, plutôt de dire ben, il, est, il est dans le faux ou il a tort, euh, ben, c'est sa vision et de, de respecter. C'est une ouverture d'esprit euh, voilà, où aujourd'hui, euh, on fonce. On demande à ne pas être jugé. Puis si on est jugé, c'est pas grave. On sait qu'on a notre, euh, notre objectif. Et pareil pour les autres, si on est en désaccord, eh ben, on accepte cette vision et ça nous fait grandir. Et beaucoup plus de tolérance. Alors, euh, un défi déjà professionnel, puisque ma boîte est en pleine fusion, donc on est en pleine reconstruction, donc je mets en place un projet de développement jusqu'à 2023 pour mon équipe commerciale. Euh, donc, ça, ça va être vraiment euh, quelque chose de très intéressant. Euh, J'attaque ma deuxième année en tant que président au tennis club et euh, voilà, on a des projets de tennis paddle, on a des projets de, de team compétition et même de pôle Paul, de Paul espoir avec euh, les lycées euh, de la ville. Euh, voilà, il et à titre personnel, j'ai pas encore repris la compétition, ça attaque la semaine prochaine donc euh, hâte d'être dans des morts sur le sur le cours euh, pour voir euh, si j'ai bien appris et bien retenu la leçon. Oui, je parlais des valeurs tout à l'heure et très sincèrement, quand on est cadre et qu'on va demander des objectifs ou expliquer, euh, donner des directives à quelqu'un, euh, si on n'a pas compris ou déterminé ses valeurs, euh, bah peut-être qu'on va s'acharner et ce ne sera pas la bonne façon de faire puisque euh, si lui n'a pas les mêmes valeurs ou les mêmes perceptions, il ne comprendra pas le message. Donc euh, la valeur humaine, la relation humaine est vraiment au cœur de cette euh, de cette euh, Académie, et je trouve que c'est vraiment euh, le lien, euh, les rencontres qu'on peut faire aussi, puisque bien évidemment il y a la formation, mais je trouve que les échanges euh, entre tous les, tous les membres euh, est la plus grande des richesses. Déjà, ils n'ont rien à perdre. C'est déjà la première des choses. Euh, deuxièmement, euh, si vous en avez marre d'avoir des freins, vous posez les questions. Euh, suivez cette formation et ça va vous donner euh, un axe pour pouvoir évoluer. Et puis euh, je pense qu'il n'y a rien de mal à, à évoluer, à apprendre et puis euh, surtout euh, à tout âge. Et l'échange avec ces professionnels du sport, euh, c'est vraiment un plus puisque pour moi euh, la vie professionnelle et la vie sportive sont euh, étroitement liées. L'échange avec toute l'équipe de Pierre, euh, nous permet de partir sur une aventure où on ne connaît pas son objectif final, puisqu'on n'a plus de limites et voilà, on est fiers d'appartenir à ce groupe et à cette académie euh, pour pouvoir représenter euh, haut les couleurs de, de Pierre. Voilà.